Salut, j'espère que tu vas bien, tu écoutes euh, cet audio que je t'envoie personnellement parce que un jour tu t'es inscrit au cerclebasket.fr et puis, sauf si aujourd'hui tu es abonné, à ce moment-là tu n'as pas besoin d'écouter cet audio ou tu es un ancien abonné. Eh bien, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Donc je suis coach David Bonnel, ça tu t'en doutais sûrement. Et je vais essayer de t'expliquer l'évolution du cercle, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'avril, les résultats qu'on a eus avec nos joueurs qui sont là depuis le début ou qui ont pris leur enseignement du cercle en cours de route. Pourquoi ça marche Pourquoi le cercle marche il y a déjà des preuves sur le terrain que ça marche et qu'est ce que ça peut apporter. Alors, on a créé le cercle en avril suite au confinement pour aider nos joueurs, puisque on savait qu'on ne pourrait pas aller sur le terrain. Donc, au début, c'était, tu imagines bien, beaucoup un travail mental. On avait fait deux petits groupes de 10 joueurs et on a commencé comme ça. Je ne vais pas te raconter toute l'évolution, je vais te dire aujourd'hui comment c'est dans le cercle. Je viens de publier ce matin ma 94e vidéo, 94, voilà. nous sommes le 26 octobre 2020. Donc si tu l'écoutes plus tard, eh bien... Sache que toutes les semaines, il y a plusieurs vidéos qui sont publiées, au minimum deux. Et nous avons mis en place progressivement des classes basket, c'est à dire une heure depuis le début, enfin depuis le mois de mai à peu près. Mais aujourd'hui que nous avons plus de joueurs, nous, avons, nous sommes déjà au mois d'octobre à deux classes basket par semaine. Et tous les joueurs, tous les performeurs du cercle peuvent participer aux classes basket et voir les vidéos toute la journée. Ils ont, ils ont accès au contenu vidéo privé que moi, coach Patrick, d'autres coachs internationaux, américains, canadiens, ont produit pour le cercle. Et spécialement pour le cercle vidéo que tu ne pourras pas retrouver ailleurs et gratuitement. Elle n'existe pas. Donc c'est, tu vois, cette alliance entre le travail vidéo, les vidéos de contenu, de tout contenu euh, qui aide à la performance, du contenu technique, du contenu physique, du contenu mental, des expériences, des interviews de joueurs, de coachs. Plein de choses qui aident à la performance basket. Et c'est cette interactivité là. Qui. Avec les classes basket, hein, s'il n'y avait que le contenu vidéo, ça ne marcherait pas. Et peut être que tu penses que c'est ça. C'est peut être pour ça que tu ne t'es pas inscrit encore. Tu penses que c'est juste des vidéos. Et je suis d'accord avec toi, juste des vidéos. Parce que je sais, j'ai vu, j'ai testé aussi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec des vidéos. Mais pour ton enseignement, tu as besoin d'un suivi. C'est pour ça que depuis le début, nous avons mis en place des groupes WhatsApp. Ensuite, nous avons mis euh, un serveur Discord parce que chaque semaine, les joueurs me posent des questions à moi et à coach Patrick. Chaque semaine, s'ils ont eu un problème à l'entraînement, s'ils ont des questions par rapport au jeu pour augmenter leur qi basket. Si nous on a envie d'analyser leur tir, leur dribble, leur jeu, leur façon de jouer, qu'est-ce qu'ils apportent à leur équipe On le fait chaque semaine. On analyse leurs matchs on leur fait des retours sur leurs vidéos qu'ils nous envoient par WhatsApp. C'est un vrai enseignement interactif à distance, où que tu sois. Nous avons des joueurs en France, dans toute la France. Nous avons des joueurs en Guadeloupe. Nous avons des joueurs à Dakar, etc. Peu importe, la distance n'a aucune importance. Nous apportons ce service à tous les joueurs et coach francophone où qu'il soit et aujourd'hui tout le monde a le même tarif et nous avons fermé le côté vidéo parce que uniquement vidéo parce que effectivement des vidéos il y en a plein à internet mais c'est pas pour ça que tu es meilleur c'est pas de regarder une vidéo qui te rend meilleur c'est d'appliquer la vidéo, c'est d'être guidé, d'avoir un programme d'entraînement. C'est ça qui marche. C'est par nos classes basket que les joueurs deviennent meilleurs. Il y a, c'est un tout, ce n'est pas uniquement les vidéos. On ne pourrait pas se passer des vidéos, mais la progression vient des classes basket. Ça nous permet de suivre, d'avoir, de mentorer d'accompagner, de coacher nos joueurs. Alors, des réussites. Hein. Le petit Sony de 10 ans qui, euh, il y a deux semaines, a marqué la moitié des points de son équipe et la même semaine, fait la détection des joueurs nés en 2008 de son département pour euh, le système fédéral et les futures équipes de France U15. Et donc, euh, la première étape étant L'équipe départementale de son comité, 50 joueurs, Sony, il est dans les 15. Et au moment où ils veulent le mettre sur la liste, ils s'aperçoivent qu'il a deux ans d'avance. Et là, gros problème. Parce qu'il a un niveau technique d'un joueur de 2008 parmi les meilleurs joueurs de 2008 de son département. Mais il a deux ans d'avance. C'est un 2010 donc, ils ne peuvent pas le prendre. Parce que son physique il ne pourrait pas aller avec des joueurs de 20 ou 30 cm de plus que lui. Parce que Sony a un, un physique normal d'un joueur de 10 ans. Et il ne peut pas jouer contre des mecs d'un mètre 70 qui sont des potentiels tailles de 2008. Donc voilà, premier euh, première exemple d'un joueur qui aujourd'hui cartonne et qui est notre tout premier membre depuis le début du cercle je vais prendre un contre exemple on a un joueur de 21 ans qui joue en départemental et qui vient de trouver sa place dans son équipe parce que suite à une vidéo d'analyse de son jeu j'ai découvert que il pouvait apporter autre chose à son équipe pour euh, performer et amener son équipe plus loin. Alors pourquoi ça marche Bah écoute, je t'ai dit un peu le côté interactif vidéo. Nous apportons des réponses aux joueurs. Tous les joueurs ont des questions. Enfin, si tu n'as pas de questions, euh. je pense que tu es un joueur loisir. Effectivement, et il n'y a pas de souci, tu, tu, tu peux être un joueur loisir, ça, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, tu peux éteindre cette vidéo. La, la suite, ça, ça ne perd pas ton temps, va jouer à la PlayStation. Chacun son truc. Nous, on est dans la performance. Si tu es dans la performance, tu as forcément des questions. Si tu n'as pas de questions, c'est que je pense que tu ne réfléchis pas comme il faut et tu as besoin du cercle pour changer de mental. Changer de mindset. Parce qu'un joueur qui veut se perfectionner, il a forcément des questions. Si Kobe ne s'était pas posé de questions, tu ne connaîtrais même pas Kobe. Parce qu'à un moment donné, quand je veux être performant, je me pose des questions. Je me dis comment je peux battre les autres. Comment je peux être meilleur. Comment je peux changer de poste de jeu pour être meilleur. Comment je peux, être, comment je peux faire pour être recruté. Comment je peux passer des détections. Comment je peux arriver en équipe de France. Etc, etc. Donc, nous apportons des réponses dans les classes basket toutes les semaines. Dès qu'un joueur a des questions, il y a une partie des classes basket qui, qui est destinée aux questions. Pendant les classes basket, je t'ai dit un petit peu tout ce, tout ce qui se passe. Toutes les semaines, on donne des thèmes de travail. Les joueurs travaillent chez eux, soit techniquement avec des vidéos et nous rapportent ce qu'ils ont fait et nous posent des questions. Et nous, on leur pose des questions pour être sûr qu'ils ont bien compris le travail technique et à quoi ça sert. Et puis, on analyse leur match. On analyse, comme cette semaine, le, le, le roster des Lakers, pour savoir comment ça se passe aux Lakers, qui joue quel poste, qui a un impact, qui est leader, etc. Donc ça, c'est clairement de la connaissance du jeu. Et du QI Basketball. Et puis, nous sommes bienveillants avec nos joueurs. Nos joueurs. Je dis bien nos joueurs. Nos performeurs. Nous, nous ne sommes pas des coachs d'équipe. Nous n'essayons pas d'avoir des résultats avec des joueurs dans un match. Nous traitons individuellement chaque joueur pour qu'il arrive au top niveau. L'approche est totalement différente. L'approche est similaire à ce que ce qui se passe lorsque je fais des camps, lorsque je suis sur le terrain avec des joueurs en coaching individuel ou dans les camps. C'est la même chose. Nous prenons chaque joueur comme il est, avec sa taille, son âge, ses compétences et nous lui apportons tout ce qu'il a besoin pour se développer. Et ça, ça s'appelle la bienveillance. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mauvais mots. Nous sommes là pour prendre soin des joueurs et les amener au top niveau. Donc au contraire, souvent nous, nous faisons en sorte de positiver tout le négatif qui nous ramène des clubs. Tous les problèmes qu'ils ont avec leur coach ou avec leur président. Et Dieu sait qu'en France, il y en a des problèmes. Et Dieu sait qu'il y a énormément de, de, de, de problèmes que nous devons régler de semaine en semaine pour que nos joueurs performent malgré les crises sanitaires, les problèmes de salle, les problèmes d'entraînement, les problèmes de coaching. Et j'en passe et des meilleurs. Et je pense que toi-même, tu as des problèmes, certainement, ou tu en as eu, ou tu en auras de nouveau, parce que c'est inhérent à la vie et c'est inhérent au basketball. Je ne te parle même pas des blessures, et des, voilà, de tout un tas de choses qui peuvent intervenir dans la vie de tout un chacun. Donc voilà, nous sommes un service de perf, de performance. Pour tous, pour tous ceux qui ont besoin. Mais nous ne prenons pas tout le monde. Les nouvelles règles du cercle font que tu dois postuler si ça t'intéresse et que tu auras au minimum. Soit je te connais déjà, on s'est croisé sur un terrain et là, je te dirai tout de suite oui ou non. Si tu as eu un mauvais comportement sur le terrain, je te dirai non. Si tu es un mauvais mental, ce n'est pas un souci. Mais si tu es une mauvaise personne, je te dirai non tout de suite parce que nos joueurs actuellement performent. Ce sont de bonnes personnes qui ne savent pas tout, qui apprennent. Mais pour protéger tout le monde, nous sommes intransigeants sur les comportements sur l'état d'esprit, ça, ça prend l'état d'esprit. Je ne dis pas que euh, nous excluons des personnes qui arriveraient avec un, un mental. Il y a énormément de joueurs en France, par exemple, qui ont des problèmes de confiance. On va pas t'exclure pour un problème de confiance. Bien évidemment, on est là pour t'amener un mindset de, de gagnant un mindset de dominateur, un mindset pour, pour avoir confiance. Mais les mauvaises personnes, les gens qui ne sont pas prêts, ça par contre, on les exclut rapidement ou voire tout de suite, pour le bien de tout le monde. Alors voilà, si tu veux réussir, si tu veux un accompagnement, si tu veux réussir ton sport, tu des détections être accompagné semaine après semaine vers tes objectifs bref être dans la performance bah écoute je pense nous les, nous sommes certainement les seuls au monde à faire ça en tout cas de cette façon là dans, dans un environnement bienveillant et professionnel c'est notre métier depuis des années je suis éducateur sportif depuis 1997, par un diplôme d'État, et coach pro depuis 1998. Coach Patrick est traîneur depuis 7 ans en Chine maintenant. Il est traîneur professionnel depuis 7 ans en Chine, Il dirige une des plus grandes académies à Shenzhen, en Chine. Ancien joueur pro. Donc voilà, notre métier, c'est de t'aider à performer. Si tu es prêt, tu peux donc postuler. Dès à présent, tu auras le lien sous cette vidéo. Merci à bientôt.